Et en effet, il s'agit de Béatrice Angroin, elle est secrétaire générale de l'Office franco-allemand pour la jeunesse. Alors Madame Angroin, est-ce que vous pourriez nous expliquer justement comment est-ce qu'on fait aujourd'hui, en 2018, pour perpétuer la mémoire de la Grande Guerre auprès des jeunes oui, je crois que ces moments de commémoration sont des leviers euh, en fait de, de citoyenneté et de, de pédagogie, peut-être moins euh, dans les moments formels, mais pour euh, tous les projets pédagogiques en fait que ces commémorations euh, suscitent en parallèle. Et je crois vraiment l'intérêt, c'est de faire prendre conscience aux, aux jeunes générations qui ont de moins en moins euh, en fait la, la conscience de ce qu'est la guerre, que la paix qui, qui existe aujourd'hui en Europe euh, ne, va pas, ne va pas de soi et qu'elle mérite qu'on s'y investisse, non seulement les politiques, mais aussi euh, les citoyens et les jeunes générations. Donc euh, vraiment l'enjeu c'est en fait d'avoir une approche pédagogique le plus souvent basée sur l'histoire des familles, euh, une approche par l'intime euh, qui permet aux jeunes finalement euh, de s'identifier, pas dans le sens morbide, mais dans... Dans le sens euh, du fait qu'ils qu vont réaliser en fait euh, les, les horaires de la guerre donc ça c'est une, une première approche l'approche intime et la deuxième c'est l'approche par les lieux comme aujourd'hui euh, dans la clairière les lieux de mémoire qui permettent euh, aux jeunes en fait de euh, s'approprier l'histoire euh, et euh, voilà de prendre conscience que la situation qu'ils vivent aujourd'hui est finalement assez exceptionnelle. on passait par euh, le réel et l'histoire de deux personnes lambda si on peut si on peut le dire comme ça euh, mais aussi des familles, Et aussi l'histoire hein. des familles, effectivement. Mm -hmm. Est-ce qu'aujourd'hui, c'est important pour euh, perpétuer cette mémoire de, de la Première Guerre de, de passer par un échange franco-allemand, justement Quelle mm -hmm. importance ça a alors je crois qu'il y a aujourd'hui en Europe, il y a une diversité des, des mémoires. Cet armistice, la fin de la guerre, ne signifie pas la même chose en Pologne, en Hongrie, en France et en Allemagne. Et que finalement, il y a euh, dans la relation franco-allemande le creuset de cette diversité des mémoires. On a aussi, même au sein même de la population française, euh, une diversité euh, des, des approches historiques. Et le fait de travailler ces questions en franco-allemand permet de les aborder en fait... Avec sous un angle de la multiperspectivité, euh, co comme on dit, ce n'est pas du relativisme, hein, euh, mais ça permet de comprendre que la vision qu'on a des choses euh, peut être un peu différente, euh, dans, dans, elle n'est pas unique, que l'autre euh, peut la vivre différemment. Et je crois que ça, c'est un réflexe, le, le réflexe de, re de remettre en question euh, ses propres convictions. On en a absolument besoin dans les, dans les sociétés diverses euh, qui sont les nôtres. C'est un apprentissage aussi de, de la tolérance. Et Un dernier mot justement, vous faites vous travailler à travers l'OFAGE je, les jeunes sur sur la paix, je crois par une centaine de projets qui se sont déroulés de 2014 à 2018, donc pendant toute la célébration du centenaire de la Grande Guerre, c'est ça C'est ça, donc avec la mission du centenaire de la Première Guerre mondiale, on a lancé un appel à projets, euh, cent ans pour la paix, cent projets, cent ans pour la paix, et donc on a donné l'occasion à toutes sortes de structures, pas simplement des écoles, mais aussi euh, des associations, des centres culturels, d'emmener les jeunes dans une réflexion sur euh, la fin de la guerre, euh, construire la paix, euh, maintenir la paix, et on terminera, j'espère, en beauté, euh, dans un grand événement international, le 18 novembre, à Berlin, en présence euh, du président de la République et du président fédéral, euh, où, 40, où 500 jeunes venant de 48 pays présenteront une centaine d'idées pour la paix. Et je crois vraiment que commémorer cette guerre sous un angle franco-allemand, mais aussi international, fait vraiment prendre conscience de l'horreur qu'elle a été. Merci, Madame Merci et vous l'aurez compris, la paix c'est le mot d'ordre aujourd'hui et célébrer la réconciliation.